Tel que je suis, sans rien, non moi, sinon dans son. levons nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 130. Psaume, chapitre 130, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 130, nous lisons la parole du Seigneur. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen.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 car tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père un nom. sommes heureux de pouvoir réellement réaliser et comme la parole de Dieu le dit nous l'avons aussi ne père tout est soumis à toi père. nous te disons merci père et nous voulons aussi de tout notre cœur nous soumettre aussi à ta volonté à toi seigneur que tu continues davantage à pouvoir nous aider à nous éclairer à nous conduire encore Père Saint Dieu nous te supplions comme Moïse pouvait te supplier en ce temps-là Seigneur si tu ne montes pas avec nous ne laisse pas partir »« Parce que sans toi, nous ne pouvons pas savoir le chemin où il est »« Tu nous as dit toi-même que tu es le chemin, la vérité et aussi la vie » Nous voulons te voir tous les jours de notre vie, Seigneur. Dans notre marche, si ta présence nous rassure davantage, Père, ta lumière nous éclaire. Nous te disons vraiment merci, parce que tu fais tout pour que nous soyons rassurés, mon Seigneur. Aide-nous encore davantage à ce que notre foi soit vivifiée encore au Père saint Dieu. Notre confiance davantage, mon Roi, que nous puissions vraiment réaliser que ce que toi, tu dis, est toujours la vérité, Père. Aide chacun de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore ce soir de ce que tu as permis que nous puissions être dans ces lieux, Père Saint-Dieu. Et nous pensons beaucoup aussi à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents pays, différents endroits où ils se trouvent. Et que ce soit, bénémoine Père Saint-Dieu, qu'ils puissent aussi être béni, parce que nos cœurs aussi se tournent vers toi pour eux aussi, parce que ils sont aussi nôtres, bénémoins, Père Saint, qu'ils soient aussi fortifiés et soutenus aussi par toi, bénémoine, parce que leur désir est de pouvoir être dans ta maison à toi aussi, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue parce que nous a permis encore aujourd'hui de pouvoir chanter les chants des Sion, Père Saint-Dieu, de, de réaliser combien il est bon et doux et agréable, Père Timissant, de pouvoir te chanter et d'être aussi ensemble, Père Saint-Dieu, et, et d'un commun accord pour te dire. Merci, merci pour tes bienfaits Seigneur Pour chacun de nous, pour chaque frère et pour chaque soeur Merci pour chaque enfant que tu nous as donné, Père Saint Dieu Merci réellement aussi pour tout ce que tu as pourvu encore en cette journée Tu nous as gardés, préservés contre les accidents Beaucoup de choses peuvent arriver mais ta main été puissante pour garder ton peuple Père Sois béni et sois glorifié Nous t'avons ainsi prié Père, au nom de jésus Christ, Amen Notre Dieu est vivant il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il vous bénisse richement, qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne pourrons manquer de pouvoir vraiment les glorifier et l'adorer. Parce que chaque jour qui passe, nous ne pouvons que voir la bonté de l'éternel se manifester à l'endroit de ceux qui sont à lui. Et, et c'est vrai. Il y dirige nos pas, il nous conduit lorsque nous ne savons pas comment faire et ce qu'il faut faire et de quelle manière il faut le faire, mais il vient pour nous secourir. Il a dit, je ne vous laisserai pas au félin, mais je vous enverrai le consolateur. C'est ce consolateur aussi qui nous console dans le moment le plus bouleversant et troublé aussi, quand nous commençons à pouvoir perdre espoir. Mais il vient aussi pour nous donner du courage. Nous remercions Dieu. C'est vrai, sur le chemin qu'elle nous sommes, effectivement, nous avons des, des moments difficiles, des embûches, effectivement, que les diables, les démons et tout ça ne cessent de pouvoir multiplier sur ce chemin. Et Le but est tout simplement de pouvoir décourager ceux qui sont réellement de Dieu. Il ne veut pas que l'homme puisse avoir confiance et réaliser effectivement que Dieu est capable dans la situation dans laquelle il se trouve pour le faire sortir du trou dans lequel il se trouve. Voyez-vous, ça, ça a toujours été en fait la, la force de, de Satan, le de démon, l'arme de, de couragement effectivement. Pour dire que, est-ce que vous pensez que comme je disais, je ne sais pas avec qui, c'est que souvent, Satan a facile de pouvoir ramener l'homme à la raison pour qu'il puisse arriver simplement à considérer que tu vois la nature dit, c'est ce que tu vois, quand tu vois, quand, parce qu'en fait, il dit, mais euh, comment peux-tu croire à quelque chose que tu n'as pas vu Gloire à Dieu, parce que nous, nous avons la grâce du Seigneur de pouvoir avoir la ferme assurance des choses que nous espérons. Mm -hmm. Dieu a fait de telles choses qu'effectivement... C'est ça, euh, comme la Bible les dit. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu nous a révélées effectivement par son esprit. Nous marchons avec confiance parce que nous sommes sûrs et certains les choses que Dieu nous a données. C'est cela la différence en fait avec euh, Satan qui lui ne peut pas avoir ce que nous nous avons. Nous remercions Dieu <rire> de ce qu'il a fait de nous étant des hommes qui vivent effectivement parmi les hommes. Il nous a doté de quelque chose de tellement particulier. Et qui fait que nous sommes des hommes, mais nous ne sommes pas comme tous les hommes. Ce n'est pas une formule qu'on le répète d'une certaine manière, effectivement, pour faire plaisir aux oreilles, mais c'est en fait une réalité. C'est cela la puissance de Dieu, en fait. De faire en sorte qu'un homme, qui doit simplement avoir la capacité de pouvoir croire et accepter ce qui est saisissable, ce qu'il peut voir, qui peut toucher et ce qui est possible que cet homme arrive à croire à l'impossible c'est là la force de dieu c'est là la puissance de dieu en fait tu te trouves dans l'impossible mais tu crois que de cet impossible il y a la possibilité Donc, à un homme mortel à un homme normal c'est pas possible c'est-à-dire qu'on qu puisse arriver à pouvoir apprécier la capacité que Dieu nous a donnée, la dimension dans laquelle Dieu nous a placés. Nous croyons à l'impossible. Et qu'est-ce qui est merveilleux encore, c'est que quand nous croyons à l'impossible, parce que vous savez que l'impossible, c'est la chose qui ne peut pas se faire, et quand nous croyons à l'impossible, alors l'impossible devient possible. Que son nom soit béni Amen. Donc pour nous ici C'est-à-dire que pour nous les croyants Nous changeons l'impossible Au possible Les autres ne le peuvent pas Les autres ne le peuvent pas parce que Ils n'ont pas ce que Dieu a eu à pouvoir te doter toi Je vais juste vous donner un petit exemple. Le peuple marchait. Et ce peuple était dans un lieu désertique. Il n'y a pas de source d'eau, rien du tout. Il prend un homme, un homme, ayant la conscience comme vous et moi. Il dit, tu vois le rocher là Un rocher. C'est comme vous le savez, comme vous le voyez ici. Il dit le peuple veut de l'eau. Il dit tu vois les rochers Parce qu'il pouvait lui dire mais va criser quand même là, quelque part, et puis au fond, tu vas trouver quand même de l'eau. N'est-ce pas Logiquement, c'est passable. Parce qu'on sait que l'eau vient en dessous. On en crise on va donc là, on est 100% d'accord. Mais il prend un homme et il dit tu vois les rochers Eh bien, tu parles le rochers. Il n'a pas dit, moi, je vais parler. Non, messieurs. non, non. non. Le Seigneur n'a pas dit que je vais parler au rocher. Non, non, non. non. Il dit, toi, tu parles au rocher. Parle au rocher. Et ce rocher-là, tu donneras de l'eau. Donc, vous voyez, mon frère, ma sœur Ce que Dieu amène l'homme dans une dimension que l'homme ne peut pas être porté lui-même. <rire> oui. C'est-à-dire qu'il t'amène à ce niveau-là hein, pour que... Parce que je peux pas... Vous ne pouvez pas m'expliquer cela, frère et soeur. Par exemple, donc, que vous voyez un homme, un homme, non, non, non, qui est dans le moment le plus difficile, les tourments le plus difficile et même tout le monde le regarde, qu'il est vraiment dans les bas-fonds. En plus, les hommes l'enfoncent davantage. Et que cet homme-là s'élève et qu'il puisse vous dire, un homme normal, il dit que mes paroles soient écrites avec un burin, gravées dans le roc, je sais une chose, Alléluia. que mon redempteur à moi, il est vivant. Il dit, ce qui est encore extraordinaire, il dit, dit mes yeux les verront, quand bien même ma chair sera même pourrie, mais mes yeux à moi, et non ceux de nôtre, alors le verront. Alors, à quelle dimension cet homme se trouve? Parce que, naturellement, il ne peut pas se faire. C'est pas possible qu'un homme naturel se lève et dise que, même si ma chair est pourrie, il ajoute encore, mes yeux ici, et non ceux de notre, les verront. Vous voyez, mon frère et ma sœur, la manière dont Dieu a fait les choses, c'est en fait pour que toi, tu puisses arriver à pouvoir comprendre la difficulté pour, L'homme, effectivement, et c'est surtout si tu es devenu croyant. Quand tu es devenu croyant, et puis quand on parle vraiment de devenir croyant, il faut que tu puisses te poser toi-même d'abord la question. J'ai toujours eu à pouvoir vous le faire savoir, j'ai dit, frères et sœur, ce n'est pas nécessaire. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas nécessaire de te comparer avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin. Parce que ton problème, c'est que ton salut à toi ne dépend pas de l'autre. Le salut, ton salut à toi dépend de toi. C'est toi qui dois te battre pour ton salut. L'autre, il peut jouer la comédie, c'est son problème. Oui, il peut être comme ça, c'est son problème. Mais toi, il faut que tu sois quand même conscient que, ici, il est question de moi en fait. Donc moi, je dois être quelqu'un qui croit. Alors, quand tu crois à la parole de Dieu, tu dois savoir d'abord, ça veut quoi? Croire en lui. Pourquoi est-ce que je, je, crois en lui? Frère, ce que j'ai aussi envie de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez vous imaginer ce qu'on dit dans le livre des psaumes, effectivement. Oh, Dieu dit que vous êtes vous des dieux. C'est vrai que ça semble être quelque chose qui, oh ben bon, on dit que nous sommes des dieux et puis c'est dans l'imagination, ça passe effectivement et puis c'est une conception habituelle. Mais êtes-vous déjà, vous êtes déjà posé la question de savoir ce que ça veut dire que la Bible, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose elle est vraie. Alors à qui est-ce que Dieu s'adresse en disant que vous êtes vraiment du Dieu non, c'est je voudrais quand même que vous puissiez comprendre ces choses parce que c'est vrai que Alléluia gloire à Dieu on dit mais je voudrais quand même comprendre que à qui est-ce que Dieu s'adresse pour dire que vous êtes de Dieu si Dieu s'adresse à toi vous voyez, dans, dans les scènes d'écriture, dans, dans le livre, de je crois que c'est deux pierres ou un pierre, quelque chose comme ça, où, où il dit, et son honneur se montre pour, Attendez, je crois que c'est dans le, le livre de, de Pierre, je pense, nous allons euh, les lire ensemble avec vous. Ouais, je crois que c'est un ou deux pierres, je pense que... <coughs> voilà... C est, c est, euh, C'est dans 1 voilà. Pierre au chapitre 2, et puis nous allons donc dire dans la version dans laquelle vous êtes ici, ici, regardez bien, 1 Pierre au chapitre 2. 1 voilà. Pierre au chapitre 2. Voilà. Alors, je crois que c'est au verset, au verset 5 ici. Verset, euh, verset 5. Verset 6, je pense. Verset 6, il 10. Chapitre 2, oui, ça va, verset 6, il nous dit ceci, car l'Écriture dit, donc, euh, car il est dit dans l'écriture, pardon, euh, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie donc précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors il dit, son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Vous comprenez cela donc pour vous qui croyez en fait, parce que si je dis que je crois en lui, et vous savez ce que croire en lui veut dire en fait, c'est que tous ceux qui ont été dans les scènes et qui ont démontré qu'effectivement qu'ils ont cru en lui, il y a quelque chose qui s'est passé, comme le jour de Pentecôte, effectivement, ils ont cru, tous ceux auxquels on a, on a eu à pouvoir prêcher la parole de Dieu, ils ont cru, et qu'est-ce qui s'est passé, comme les ducs sur le chemin, vous suivez celui qu'effectivement, sur le chemin, et alors que quand Philippe lui a parlé, il a cru, et puis qu'est-ce qu'il a dit Voici donc de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois donc baptisé Donc, ça veut dire que vous croyez en lui et vous le démontrez aux hommes. C'est cela en fait, c ce que vous, vous démontrez aux hommes qu'effectivement, que j'ai cru en lui, donc je vais mourir avec lui. C'est le baptême, hein? Parce que si je meurs, effectivement, donc, tout ce que je suis et que je pourrais arriver à pouvoir avoir comme pensée à moi, tout ce que je pouvais arriver à pouvoir désirer, savoir que pour moi c'était ceci ou bien autre chose. Il dit tout ça, je le laisse en dessous là. Et quand je sors de l'eau, je suis donc ressuscité avec lui. Donc, il devient le principal dans ma propre vie. Le moteur dans tout, dans tout ce que je peux avoir, c'est important ça, comme décision, comme tout ce que je peux faire, je ne peux pas les laisser de côté. Donc maintenant je suis attaché à lui, donc mort avec lui et puis maintenant aussi ressuscité aussi avec lui. Et comme Romain l'a dit aussi, c'est que nous sommes morts avec lui et puis comme nous sommes baptisés, nous marchons donc en nouveauté de vie. Maintenant, regardez très bien, ça veut dire que nous croyons donc en lui et nous lui faisons donc pleinement confiance. Il dit bien son honneur se montre donc pour vous qui croyez, regardez très bien, et il dit, le verset suivant, il dit mais, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et, et, une, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont donc destinés. Donc, si Dieu dit <rire> Vous êtes donc de Dieu, il parle bien à des personnes qui sont particulières. Est-ce que vous comprenez ces personnes-là, vous voyez des différences, effectivement, me dit, ces personnes, ce sont ceux qui ont cru. Donc une personne qui a cru en Dieu, c'est impossible à ce moment-là qu'il puisse avoir un doute. Non. Je ne peux pas avoir le doute. Parce que si j'avais des doutes, je ne croirais pas. Parce que je savais qu'il était incapable de ceci et cela, pourquoi perdrais-je mon temps de croire et lui donner ma vie à moi donc, si je le crois, je, dis, je le reçus comme mon sauveur personnel, alors, frère et sœur, je suis un homme heureux. <rire> C'est merveilleux, frère. C'est-à-dire que je suis heureux parce que j'ai trouvé. Comme, comme Philippe et, et les autres, ils pouvaient le dire aussi avec assurance. Que Dieu nous aide à arrêter de jouer la comédie, frère. Cet homme même, on l'a fait bouger par Nathanaël il dit, peut-il venir, d'abord, nous avons trouvé. Nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Et c'est cela. Parce que s'il l'a trouvé, c'est comme celui qui a trouvé un champ dans lequel il y avait une perle, effectivement, comme vous l'avez entendu Il va vendre tout ce qu'il avait pour posséder en fait ce champ en question parce qu'il sait que dans ces champs là il y a une grande valeur si j'ai ce champ que Dieu te bénisse mais si j'ai ce champ mais j'ai tout parce que ce qu'il y a dans cela dans ces champs là ça vaut plus que toute autre chose là donc quand je le possède alors c'est terminé c'est la même chose que toi tu dois tu dois savoir c'est lui que tu as choisi parce que si tout le temps tu marches et tu as des doutes, quand tu as des doutes, tu as des doutes. alors tu n'as pas cru en Dieu. Bah, tu ne connais pas le, le fait de croire en lui. Parce que quand je crois en lui, il est impossible de douter de lui. Parce que il y a quelque chose qui se passe dans celui qui a vraiment cru. Il est identifié à lui-même. Est-ce que vous comprenez Parce que autrement, frères et sœurs, vous, vous êtes en train de jouer simplement la comédie, être en fait des gens qui jouent un petit rôle. Parce que croire en lui, c'est vraiment savoir effectivement qui il est pour vous. Parce que s'il est vraiment le sauveur que vous savez, parce que pourquoi vous l'appelez le sauveur Pourquoi vous l'appelez le rédempteur C'est une formule, ou bien c'est une expression que vous avez utilisée, parce qu'il nous dit qu'il est notre rédempteur. Alors, vous vous souvenez, pour que vous rafraîchiez votre mémoire, dans, après chapitre 5, vous vous souvenez de cela vous vous souvenez de cela et, et, et, et quand on a posé donc la question, et la question était claire, effectivement, pour que tout le monde l'entende, qui était donc digne de pouvoir regarder le livre et de le prendre dans la main de celui qui était assis sur le trône Alors, on nous dit bien qu'on a cherché en haut, en bas, sous la terre, dans la mer, on n'a trouvé personne. Et vous avez remarqué que la Bible dit que Jean, l'apôtre, effectivement, qui aimait tant le Seigneur, effectivement, qui connaissait quand même les choses de Dieu, quand il a entendu qu'on n'a trouvé personne, il a commencé à pleurer, parce qu'il savait qu'effectivement, qu il n'y a plus d'espoir. Donc, toutes ces choses qu'on a fait, effectivement, c'est perdu parce que il n'y a personne qui est digne de pouvoir prendre le livre qui est là. Il a pleuré. Vous pouvez vous imaginer pourquoi il pouvait pleurer, effectivement, ce que je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, aussi. C'est-à-dire qu'il a réalisé pour lui que tout est perdu, en fait. C'est-à-dire que rien ne peut être réalisable, c'est fini, peu importe, mais tout est perdu. Il a pleuré, et puis il entend simplement, c'est pas qu'il a joué la, com la comédie, non, il était conscient. Mais il entend simplement, on lui dit derrière, il dit, mais ne pleure point, Jean, car le lion de la tribu de Judas a vaincu, et il est digne. Et Vous avez remarqué la réaction Je vais vous montrer. Regardez la réaction. Alors, euh, il nous dit ici, euh, verset 4, donc après, dire ça, verset 4, il dit, et, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. L'un des veillards me dit, ne pleure point, voici donc le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et cette saut. Alors, écoutez bien. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu du de, de vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il est venu, celui qui était sur le trône n'a même pas hésité. Ah oui. Il n'a même pas hésité. Parce qu'il a vu que celui-là c'est le vainqueur qu'il a rempli toutes les conditions nécessaires, qu'il n'y ait rien, parce que et quand il était vaincu, il a vraiment vaincu tout. Alors ici, écoutez bien, dit, dit, quand il eut pris les livres, le fait qu'il ait pris les livres, les quatre êtres vivants, « Les 24 veillards se poissonnaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais, je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des milliards. Et leur nombre était tellement des milliards et des myriades et des milliers et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui se trouvent, je les entendis qu'ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire ainsi de suite. Donc toutes les créatures, en fait, ils ont réalisé effectivement que le rachat a été donc accompli. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, a eu à pouvoir vaincre tout ce qu'il a tout racheté, même jusque dans le bas fond, ainsi de suite, dans, dans les fins fonds des fonds, tout, mais même dans les ciels et sur la terre. Oh frère, nous savons cela. Mais je vous pose la question de pouvoir savoir, est-ce que vous réalisez effectivement l'ampleur de ce qu'on appelle la rédemption, donc le rachat pour vous Parce que si Dieu, le Seigneur, notre Dieu, est votre rédempteur, ça c'est la chose que vous devez savoir. S'il est vraiment, parce que vous voyez bien que la Bible nous fait savoir qu'il était digne de pouvoir prendre les livres. Et si vous l'avez déjà parlé ici, ce livre, c'est le livre de la rédemption. En fait. Le livre de Rachat, comme vous pouvez le savoir, effectivement, que Adam et pas. Mais s'il est votre rédempteur, quelle est la chose qui peut être impossible pour vous? Je parle à vous individuellement. S'il est vraiment votre rédempteur, quelle est la chose qui peut être impossible? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Lorsque Adam était dans le jardin Dieu, vous vous souvenez? Y avait-il quelque chose qui soit impossible à Adam? Oh, non. <rire> y avait-il quelque chose qui soit impossible à Adam? Non, il n'y en avait pas. Parce que vous remarquez effectivement que quand Adam parlait, <rire> c'était en fait Dieu qui parlait. Amen. Alléluia. Adam, il avait l'autorité sur toutes choses sur la terre. Il pouvait parler aux animaux. Il a même donné des noms aux animaux. Il pouvait dire cet animal de faire ceci, de faire cela. Oui, aux arbres, aux ceci. Donc il dominait. Il Amen. était en fait Dieu sur la terre. Amen. Donc il n'y avait aucune chose. Alors vous voyez d'abord, s'il vous plaît, voyez-vous d'abord les liens, la communion qu'avait Adam, la conscience qu'avait Adam avec Dieu. Tout le soir, quand Dieu descendait, il parlait avec Adam. Et Adam ne pouvait même pas douter des dieux. Il savait très bien qui Dieu était. Donc, comme il savait qui Dieu était, il savait aussi l'autorité qu'il a. Puisqu'il était un fils de Dieu. Ah oui, puisqu'il était ce fils de Dieu, donc il pouvait se tenir même devant un arbre. Il dit, mais je veux que tu donnes de fruits. L'arbre donnerait de fruits. Oui, parce que l'arbre obéirait à ce qu'il dirait. Je vous ai dit, t'entendais que, quand Adam parlait, c'était Dieu qui parlait, vous dirait, oh frère, est-ce que c'est possible Je vais vous montrer dans les Saintes Écritures. Allons dans le livre de Genèse. Genèse, effectivement, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Regardez ici. Et, et. Et voilà, euh, on nous dit ici, euh, euh, l'éternel Dieu, dit, verset, verset 19, 2 chapitre 2, verset 19, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les, les appellerait et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. C'est merveilleux. Hein? Amen. Pas le nom que donnerait Dieu aux animaux. Est-ce que vous suivez, frère <rire> Mais c'est le nom que l'homme a donné aux animaux. Et ces noms-là, c'est ce que Dieu voulait. C'est la communion, en fait. L'unité. Mais c'est vrai, frère. Donc, ces noms-là, Adam a donné aux animaux. Ce sont les noms que Dieu voulait qu'ils soient donnés aux animaux. Amen. Parce qu'entre Dieu et l'homme, il n'y avait pas de différence. Ah, que Dieu te bénisse, mon béni, mes frères. C'est vrai. Il y avait toujours une connexion, en fait. C'est cela. Maintenant, il regardait encore. Il dit et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, même les oiseaux. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ Mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Qui s'endormit et il prit une de ses côtes Et referma la chair à sa place L'éternel Dieu forma une femme de la côte Qu'il avait prise effectivement de l'homme Et il l'amena vers l'homme Vous entendez Et l'homme dit Voici, cette fois, celle qui est hausse de mes os et chère de ma chair. On l'appellera femme parce que elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa mère, à sa, comme son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous entendez cela? Donc, il exprime bien, il dit, puis il exprime bien qu'on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous entendez comment c'est? Et puis il dit, l'homme, Dieu est grand. Donc c'est Adam qui dit ça. On la femme. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera donc à sa femme. Et ils deviendront donc une seule chair. N'est-ce pas vrai Alors, dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Verset 1 dit, lorsque Jésus eut achevé euh, ses discours, il quitta donc la Galilée et alla dans la territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Le pharisien l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Vous en avez cela Il répondit, n'avez-vous pas lu que le créateur, ici on n'a pas de créateur Hein, on ne parle pas d'Adam, hein? Que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, le créateur, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Et pourtant, c'est Adam qui l'a dit. Oui, c'est Adam qui l'a dit. Mais ici, le Seigneur dit, mais c'est le Créateur qui a dit. non c'était Adam. Et là, on ne fait Voyez-vous comment les choses sont Pour que nous puissions comprendre quand il dit que vous êtes des dieux, on doit comprendre ce que cela veut dire, mon frère. Il est impossible que toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu doutes de la capacité de Dieu. Et, et vous savez, pourquoi aussi Parce que <rire> c'est extraordinaire. Parce que un fils de Dieu, une fille de Dieu, je parle bien des enfants de Dieu véritables, hein? pas des soi-disant qui sont toujours, non, non, non, non, non, non. De véritables. ils sont toujours une partie de la parole. C'est impossible de te régner toi-même. Vous voyez, ça c'est une, c'est quelque chose que Dieu fait en toi, que les voisins ne peuvent pas voir, le voisins ne peut pas les ressentir, mais toi, parce que toi, il est impossible. Les autres peuvent dire, les les ah, j'ai un peu plus, les autres peuvent arriver, mais pas toi. Mais pas toi. Non, non, non. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a placé. C'est là que vous voyez la puissance de Dieu, que j'ai mon voisin, il est toujours en train de murmurer, toujours ceci, mais moi, malgré les difficultés et les épreuves que je passe, non, ma foi augmente davantage. J'ai toujours confiance en Dieu que je passe moments difficile que je que je pleure que je puisse si jamais je peux penser à me détacher de lui Alléluia oui mon frère c'est ça la puissance de Dieu dans toi c'est vrai c'est pas non c'est pour ça frère et sœurs vous voyez au plus en plus nous, nous nous avançons au plus en plus la nature de tout un chacun vous saurez plus vous cacher ah non non non non non c'est vrai parce que voyez-vous, <rire> la Bible nous fait savoir que les épreuves sont plus précieuses que leurs périsseurs. Vous comprenez aussi pour quelle raison Mais c'est dans les épreuves effectivement le plus... Ah, ah, Qu'on voit ce qu'il y a au-dedans de la personne. Je vais terminer. Vous vous souvenez des trois Hébreux croyants C'était des hommes, comme d'autres hommes. Effectivement, ils ont vu de leurs yeux naturels, vraiment ça. Là, c'était la fournaise qui chauffait Frères, les hommes n'ont pas d'excuses. Et surtout, je pleure, je dis, mais tous ceux qui s'appellent des croyants qui écoutent la parole de Dieu, frères, sœurs, les jugements pour vous seraient terribles. Encore, comme l'a dit, seraient sévèrement jugé. Surtout quand vous entendez la parole de Dieu et vous doutez, et vous comprenez. Parce que regardez, les trois hébreux croyants, là, tout le monde, est au son des trompettes, de la septembre, de tout là c'est que vous connaissez, tous ces instruments-là. Tout le monde était là parce que ce roi, il régnait partout. Il dit, tout, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, il dit, mais quand on sonnerait, la, tout cela, tout homme doit s'agenouiller et adorer ces dieux-là. Eh bien, c'était la statue, non C'était la statue de qui De Daniel, Bessata. Vous voyez, c'est ça aussi qui est extraordinaire dans ceux qui sont de Dieu en fait. Ah, ah non, on ne va pas entrer là-dedans. Mais c'est la vérité. Parce qu'on a fait là, c'est vrai frère. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est ce qu'il la Bible. Mais ce sont des choses qui, qui, que, que Dieu lui-même sert au sein à ceux qui sont Parce que c'est pour ça qu'on parle de la révélation en fait. La révélation parce que quand, quand vous avez... C'est pour ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Asseyez-vous simplement. Mm -hmm. La présence, de, je, la, je vous dis la vérité frère. La présence de Dieu vient sur vous et observez les gens. C'est la vérité, ça ça c'est sûr et certain Vous observez les gens Que simplement que, laissez simplement la parole devant Et vous allez voir <rire> Si, si, si C'est la parole qui fait la différence Amen, oui, alléluia Si, c'est elle vous, pouvez, vous savez Judas pouvait tout faire Il allait toujours être Judas il allait toujours être Judas. Il ne pouvait pas, pas être changé. Il est très, allait être Judas, en fait. Parce que le Seigneur lui a donné toutes les possibilités possibles. Pour nous montrer que Dieu est un bon. C'est comme, comme aussi... Euh, qu'il y a aussi dans... les Saintes Écritures, quand le Seigneur est venu vers lui... Vous savez... La résistance à la parole de Dieu. Le doute à la parole de Dieu. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Dieu avait aimé. C'est vrai que Saül était un homme qui a été roi, pour qu'il soit roi. Vous vous souvenez. Mais Dieu éprouve toujours les gens par la parole aussi. Il a dit, va et ainsi de suite, vous comprenez cela. Donc. Mais quand il est venu, et il a fait ce que lui voulait faire, parce que vous, avez, vous savez, parce que nous en avons parlé ici, c'est pour ça que Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Mais Caïn, lui, pensait que... Offrir peut-être beaucoup de choses comme des fleurs et tout ça, choses qui sont bien pour me faire plaire. Mais ce n'est pas ça qui était nécessaire. Et puis Dieu vient vers lui encore et lui parle, mais vraiment Dieu qui lui parle vraiment. Hein, comme ma soeur ici qui dit franchement. <rire> ah, ma bien-aimée soeur, il dit franchement. Je vous que ce n'est pas possible que Dieu te parle comme ça. Que tu... Mais posez-vous la question. Dieu ne vous parle-t-il pas aussi C'est vrai, ma soeur a raison. Hein, dit, Vraiment, franchement, franchement, mais c'est Dieu toujours le même. Mm -hmm. et il s'adresse toujours à vous aussi avec douceur, montre un peu, et vous dit mais voilà donc la voie qu'il faut suivre. Il dit Kaya, les mal se couchent, ces désirs se portent vers toi, domine. Si tu agis bien... Tu relèveras la tête... Amen. Dieu ne l'avait pas abandonné... Tu es venu quand même... Qu'est-ce qu'il a répondu à Dieu D'abord il dit... Suis-je moi le gardien de mon frère Vous connaissez ça Suis-je moi le gardien de mon frère Mais bon... Nous savons que nous en tant qu'enfant de Dieu comme les Saintes Écritures ne le font pas. Alors, bon, revenons à ce que nous disons. C'est très important de réaliser effectivement quelle relation et quel lien avons-nous, moi j'ai entre moi et Dieu. Si cela est compris en fait cette relation que toi tu as avec Dieu il n'y a plus d'angoisse. Amen. Non, non. Vous n'avez plus de peur. Parce que.. <rire> Et puis quelque part dit, mais, mais, mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme dans la rime duquel n'y a qu'un souffle là? Parce que vous arrivez à un point, vous comprenez. Regardez, nous revenons à notre maître pour arriver vite à vous laisser partir. Notre maître sur la terre. Vous pouvez vous imaginer. Il a dit quoi? Quand il priait, effectivement, et quand il a parlé, il a dit, moi et les pères nous sommes un. Alors, comment est-ce qu'il pouvait agir contrairement à ce que le Père a dit? Il ne pouvait pas douter. Parce que il a dit, c'était écrit dans la scène d'écriture, il a dit, détruisez ce temple. Il a dit, je leur bâtirai le troisième jour. Donc trois jours je le rebâtirai c'est sûr. Hein? Il a dit non. Vous vous souvenez? Parce que c'est dire qu'il parlait effectivement de sa mort, mais vous savez, personne humainement parlant, un homme humainement parlant quand il est debout, humain, je parle bien de l'humain, il ne peut pas avoir l'assurance 100% que s'il va dans la terre qu'il va sortir de la terre. Oui, c'est 100% vrai. Parce que quand tu meurs, c'est fini, tu vas dans le séjour de mort. Vous pouvez regarder depuis la Genèse jusqu'à l'arrivée du Seigneur, il n'y a jamais un prophète qui pouvait se tenir debout et dire que si vous me tuez, moi, je vais dans la terre, quelques jours après, je vais ressusciter. D'après d'ailleurs, tous ceux qui ont été tués, ils sont toujours à la tombe. Mais il n'y a qu'un seul. Et ce seul-là pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Donc il était impossible, parce qu'il était écrit, tu ne permettras point que ton saint voie la corruption. Il avait confiance dans les Écritures, parce qu'il était lui-même l'écriture. Qu'est-ce qui pouvait lui faire peur Pilate, le gouvernement, les Romains. Non, non, vraiment, vraiment, rien il n'en avait pas réellement rien du tout. C'est parce qu'il connaissait qui il était, d'où il venait. C'était impossible de pouvoir douter, effectivement, de lui-même. Mais vous, parce que ce que le Seigneur a fait de vous, parce que ce n'est pas la même dimension que ceux de l'Ancien Testament, c'est pour ça que nous réalisons dans le livre des hébreux qu'ils ne pouvait pas atteindre la perfection oui parce qu'elle est parfaite devaient venir la loi, ils étaient sous l'ombre maintenant nous sommes dans l'art oui, est-ce que vous y êtes Amen. ne dormez pas frères et sœurs c'est L'important que vous compreniez ces choses. C'est pour savoir que, pour réaliser une chose, que quand tu es vraiment un fils de Dieu, une fille de Dieu, je vous en supplie, c'est la vérité. Vous n'avez plus à avoir peur de quoi que ce soit. Amen, amen. Hmm. Bon, là-bas, on va vous faire peur. Je vais vous lire une écriture. 1 Corinthiens au chapitre 15. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais probablement m'arrêter là, puis nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 15, vous vous souvenez d'abord le premier verset Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, dans lequel vous êtes sauvés. pour autant que vous le reteniez. Je vous ai aussi enseigné comme je l'avais aussi reçu. Aïe, aïe, aïe. Quel est Seigneur notre Sauveur Il est mort pour nos péchés. N'est-ce pas vrai Et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est long. Gloire à Dieu. Donc ça, ça commence déjà à, à quelque chose qui nous montre que cet homme ici, évidemment, que, quelle grâce Dieu lui a accordé. Il a eu à pouvoir expérimenter. L'accomplissement des Écritures. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je dois vous laisser partir. Il dit écoutez bien, il dit ceci. Je dis bon, parce qu'un fils de Dieu, un fils de Dieu, je parle bien de fils de Dieu, qui sont engendrés par la parole de Dieu. Vous comprenez Ces, ces hommes-là et ces femmes-là, vous ne pouvez pas les mettre par terre. Non, monsieur. Il n'y a aucune preuve. Je vous l'ai dit, frère, pour que vous sachiez d'abord votre nature. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune souffrance qu'on peut même leur mettre qui peut faire en sorte qu'ils doutent de Dieu. Jamais, frère. Ils ne même pas dire, ah, je prends nos pensions que l'écriture, ça ne marche pas. Frère, l'écriture marche toujours. Amen. Que je boite aujourd'hui, l'écriture marche toujours. Amen. Que Dieu te bénisse. Il n'y a rien qui peut, qui peut abattre un fils de Dieu. Il n'y a, a rien. Ici, si, nous pouvions voir un tout. Frère, c'est vrai cela. Il n'y a rien. Et puis en plus là, il, il dit que vous êtes des dieux. Vous pouvez imaginer ça. Moi étant Dieu, si je le suis, comme il a dit mon frère, mais qui peut arriver à être au-dessus d'un Dieu. Que Dieu te bénisse. Même Satan lui-même, on le chasse. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est la voix de qui, là Que Dieu. Mais pourquoi tu es là-bas mmh. <rire> C'est merveilleux. Mais c'est la vérité. On sent on amène, amène, vraiment, elle amène du fond de Dieu. Mais c'est la vérité. Parce que c'est lui qui peut vous épouvoir. C'est Satan et les démons. Mais vous avez le pouvoir. Mais vous l'avez. Que Dieu nous aide. Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux c'est simplement on peut l'actionner que Dieu te bénisse c'est la chose frère et sœur. ici dans ce bas monde il n'y a rien qui peut dominer sur vous ni aucun gouvernement non c'est vrai frère il n'y a rien il n'y a qu'un seul qui peut dominer c'est Dieu seul Pour ça, je prie, prenez courage Amen. car rien ne puisse vous abattre. Alors, j'aime bien quand il chante la paix, la paix, la paix de Jésus à tout le monde. Dès que vous devez avoir la paix dans votre Amen. cœur et l'assurance qu'effectivement, que, que peuvent donc nous faire les hommes si Dieu est pour nous c'est n'est pas une formule. Hein. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien plus, il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Quand je trébuche, il intercède. Alors, où ouais, est Satan va me saisir? Que Dieu te bénisse. On l'aime n'est-ce pas? C'est pour ça tous les jours, il faut l'aimer. Même quand tu souffres. Même quand ça ne va pas, même quand tout ne va pas très bien, chante les cieux. C'est vrai, chante les du Seigneur. C'est pour ça que tu es venu. Allez. Et dans cela aussi, j'ai la victoire. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Oh, Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront, Jésus, si je m'arche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout.